Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve pour cette petite vidéo Alors c'est une petite vidéo participative pour vous Donc euh, voilà, c'est. je vois que le let's play donc de Kingdom Hearts, donc les épisodes test ne marchent pas du tout Donc euh, alors je vais vous proposer euh, plusieurs jeux Voilà, et vous allez me dire euh, quel est le prochain let's play que vous préférez euh, voir sur la chaîne donc, de la Team Astral yu gi -Oh, Qui changera un peu donc du Yu-Gi-Oh Tout court Alors on va commencer donc par du euh, Batman version Lego sur PSP. Donc euh, je précise, les jeux sur PSP, voilà, je vous montre. Ça, je jouerai uniquement avec euh, donc, bien sûr avec la manette de la Xbox 360 parce que c'est euh, j'ai la config pour pouvoir le faire. Euh, donc après euh, Alors, donc Batman version Lego, la ligue des justiciers. Euh, je peux vous faire aussi du Tag Force Donc 1, 2, 3, 4, 5 euh, en, Donc sur PSP bien sûr Donc euh, c'est euh Voilà c'est pas mal déjà Après je peux euh, Sur PSP il y a quoi encore Ah oui Harry Potter de la saison 1 à 4 Et de la saison 5 à 7 Voilà euh, je essayer aussi de faire d'autres jeux donc du genre lego donc lego star wars lego euh, indiana jones voilà euh, qu'est ce que vous après je peux essayer de vous faire aussi du, du dragon ball z si vous voulez il n'y a pas de problème euh, qu'est ce que je peux après sur donc euh, euh, game boy advance donc euh, si vous voulez euh, je peux vous faire euh, sur game boy advance donc je peux vous représenter enfin, je peux recommencer une partie donc sur pokémon euh... enfin euh... Euh, Emerald version Merizon Là où on s'était arrêté avec Hendrix parce que Monsieur était bloqué Voilà Donc je peux faire du Pokémon Emerald Plus Je peux faire euh, Du Pokémon Malus Challenge Aussi ça c'est pas mal hein, Si vous voulez que je vous fasse du Pokémon Malus Challenge Il n'y a aucun souci, je peux vous le faire Il n'y a aucun problème Donc et ça sera à vous de décider Voilà ça sera à vous de décider Après si vous avez euh, d'autres jeux euh, en tête, vous me le dites, hein, si jamais je peux les trouver sur euh, Rome Station, parce que c'est uniquement sur ROMstation. Station. Au départ, je vais vous faire aussi euh, des, des let's play. Donc sur South Park de Stick of True. Mais le problème, c'est que le jeu en lui-même prend toute la place de l'écran. Et j'ai pas encore trouvé la config pour pouvoir le rétrécir. Après, donc il y a du World of Warcraft aussi. C'était euh... Donc il faut que je lance le deuxième épisode. Voilà. Après qu'est-ce qu'il y a euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi Donc euh, après c'est si vous voulez euh, il faut que je tourne aussi l'Age of Gabriel parce que c'est. Je pense que Andrix me l'a réclamé hier quand on s'est parlé pendant une petite heure sur Skype. Euh, après euh, Ouais donc je vais vous prévoir une petite surprise aussi pour le mois de décembre avec du building Gabriel. Donc une petite surprise, donc c'est pas mal. Je n'ai pas encore attaqué mais j'ai déjà une idée bien en tête dans le, de, du building Gabriel. Et euh, voilà, après c'est euh, voilà, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir comme les, En fait euh, la vidéo, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir euh, sur, euh, sur la chaîne donc, de la team Astral Yu-Gi-Oh pour vous divertir. Parce que je sais que les vidéos de Yu-Gi-Oh, ça, ça, ça peut être long hein, ça peut être euh, saoulant donc bien sûr ça sera des vidéos de 10 à 15 minutes voire euh, moins si euh, s'il y a des petites choses à faire à côté donc voilà donc après euh, qu'est ce que je peux vous dire voilà après je sais pas c'est euh, à vous de alors c'est à vous de mettre euh, les commentaires Donc. Euh, N'oubliez pas de, donc de mettre un petit commentaire. Hein. Donc c'est un let's play pour pouvoir, euh... ouais, pouvoir charger un peu de, de Yu-Gi-Oh! parce que je sais qu'il n'y a pas que Yu-Gi-Oh! dans la vie. Hein. Voilà, si vous voulez par exemple que je vous fasse du Tomb Raider comme Andrix, euh, et si vous voulez que je vous fasse du Ratchet Clock, du Zelda, du. Enfin, pas mal de choses. Voilà. Donc après, euh... c'est comme vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Euh. Donc sachez que le rythme des vidéos, ça sera de 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà. Euh, sur ce que vous aurez, non, enfin, sur ce que vous m'aurez proposé, une à deux vidéos par semaine, voire trois si j'arrive à, si à les caler. Voilà. Parce que sachez quand même que les vidéos, c'est quand même, ça demande quand même pas mal de, de travail. Parce qu'il faut déjà lancer la vidéo, il faut enfin, il faut déjà lancer le jeu, enregistrer et faire attention au temps aussi. Donc, et après, manque de peau, je ne peux, euh, peux pas la trafiquer. Donc, voilà les amis, donc c'était cette petite vidéo donc, pour vous proposer euh, des let's play que vous, que vous pourriez voir. Donc, je vais lancer le troisième épisode test donc, de Kingdom Hearts et après je vais arrêter parce que je jouais sur Kingdom Kingdom Hearts de mon côté tranquillement voilà allez, allez salut tout le monde donc n'oubliez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis euh, si euh, si vous n'avez si vous n'êtes pas abonné à youtube et que vous souhaitez participer bien sûr euh, à la donc à cette question qu'elle let's play donc je vais vous mettre euh, le lien dans la description donc c'est euh, 3W Enfin c'est yu-io.roman-14 la poste.net Voilà Allez ciao tout le monde